Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans le cru 2023 de l'univers Marvel ou si vous préférez l'ouverture de la phase 5 ou si vous préférez Ant-Man et la guêpe Quantum Mania réalisé par Peyton Reed. Et l'histoire alors... Vous voyez l'univers dans lequel les personnages n'arrêtent pas de vivre depuis Avengers Endgame et ben on nous rabâche encore qu'on est dans cet univers là et nous avons donc Scott Lang accompagné de sa fille, de Hope et de ses parents euh, qui vont se retrouver un peu malgré eux plongés dans l'univers quantique et qui là bas en fait vont découvrir le passé de la mère de Hope lorsqu'elle était enfermée durant 30 ans là bas et vont notamment découvrir celui que l'on voit sur la fiche qui a été beaucoup teasé Kang qui va devenir donc le méchant principal de la phase 5 et de la suite de l'univers Marvel. J'ai pensé à toi, mon cher Nico. Je me suis dit euh, un petit truc sans prétention. Peut-être que euh, ça va lui tendre une belle perche pour à la fois faire des bonnes vannes et en même temps pour pouvoir parler de ciné. Je me suis et dit ce voilà. serait pas mal. Comment vas-tu bah, Très bien, et toi Écoute, ouais, euh, et puis... pff... je sais même pas quel compte est vous placez. C'est euh, ouverture de la phase 5 de chez Marvel euh, un énième film de super-héros qui a l'air de ressembler à beaucoup. Le seul vrai intérêt pour moi c'est qu'on retrouve Ant-Man qui est un des personnages les moins pris de tête de l'univers Marvel. Dans le sens où euh, il fait ses petites aventures, il est souvent en toile de fond. Certes dans l'avenir, certains le voient comme étant celui qui va un peu porter les Avengers dans la nouvelle phase et dans la nouvelle génération. Euh, je pense pas que ça soit l'objectif du personnage et je pense que Quantum Mania nous prouve une nouvelle fois que ça n'est pas le cas. Ce film arrive un peu dans un esprit de je-m'en-foutisme général de la part de beaucoup de gens, c'est-à-dire que hormis les affiches que l'on voit partout, sur tous les abris de bus, et partout dans la ville, bah, ça n'intéresse pas grand monde. Mon cher Nico, tu me tournes tout de suite vers toi, qu'as-tu pensé de Quantum Mania Parce que je vois rien d'autre à rajouter. <rire> pas fou, franchement, pas fou fou. Pour résumer, bon, euh, un petit peu comme d'habitude, je m'attendais pas, je m'attendais pas à grand-chose, je vais refaire mon... mon... On en oui, encore avec... là, je m'attendais euh, à rien, mais je suis quand même déçu. Bah, c'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai que souvent les Marvel, bon, en termes de scénario, ça va jamais très très loin, c'est jamais très ambitieux. C'est un petit peu toujours les gentils contre les méchants, à la fin les gentils gagnent, et puis à la fin il y a un happy end, il y a le gâteau d'anniversaire, champagne. On a un plan générique, il y a une petite scène post-générique, et puis on s'en va. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Et et franchement alors il y a quand même au début je me disais il, ça part quand même ça partait quand même bien quand même, dans un délire un peu perché tu vois un petit peu justement nanar ce que j'appelle nanar assumé c'est-à-dire qu'il y, y a des voilà on, on met un méchant on va le faire le plus ridicule possible genre on prend une texture de PS de PS1 on le met sur un cube et puis ça, ça fait ça fait le méchant tout <rire> et donc là je me dis ouais ok effectivement il y a peut-être un petit côté nanar assumé série B on, on voit aussi dans certains costumes d'ailleurs tout à l'heure tu me disais tu parlais même pas de costume tu parlais de cosplay, tellement certains étaient effectivement euh, euh, suédés. C'est d'ailleurs C'était vraiment fait des trucs fait, fait trois bouts de ficelle. Et euh... Donc je dis, ouais effectivement, il y a un côté série B assumé. Mais en même temps, ça reste très sérieux parce qu'il y a tout leur délire de multiverse, de machin, de ta gueule, c'est quantique et tout. Enfin bon, j'ai j'ai pas, pas suivi tout le délire. Mais c'est-à-dire, ça se prend trop au sérieux. Ça veut être aussi euh, détendu, euh, porté sur l'autodérision. Mais voilà, en fait, c'est un... Ils n'ont pas su trouver le juste milieu entre les deux, et c'est dommage. T'es joliment résumé. Ouais. Euh, non, revoir, tu, salut. tu as complètement raison, euh, tu as complètement raison. En fait, on est typiquement sur euh, la pure lignée en fait, de ce qui est fait depuis maintenant plusieurs années, avec en tout cas le personnage d'Ant-Man, c'est-à-dire qu'il est clairement utilisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un protagoniste qui est souvent en toile de fond, qui n'est jamais le véritable mmh. héros finalement de ses aventures, c'est souvent les personnages qui l'entourent, il suffit de voir Ant-Man et la guêpe, ça aurait pu s'appeler la guêpe et Ant-Man, que mmh. ça aurait été presque plus cohérent, et autant là, bah, il suffit de voir, c'est un film qui s'appelle Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, Quantum Mania est écrit plus gros que ant man et la guêpe. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. et faut regarder là, il écrit... Ant-Man, qu'on cache les lettres. Mais oui, mais il s'est écrit tout petit, tout petit. Mais c'est la démonstration, juste tout simplement, en fait, qu'on n'est pas sur un, un film où Ant-Man est réellement le personnage central. On est sur un ensemble de gags, un espèce mmh. de petit univers dans lequel voilà, il y, y a une juxtaposition d'événements qui vont donner lieu à une aventure. Mmh. Donc, en soi, je peux pas te dire que moi je suis vraiment surpris ou déçu parce qu'en fait, je m'attendais exactement à ce produit-là. Le souci, c'est que. J'ai l'impression que c'est une révélation pour certains comme quoi Marvel fait du fanservice depuis quelques temps. Ça fait au moins depuis 3-4 ans. Depuis le début non peut-être Alors on pourrait voir depuis le début si on était cynique. Moi je dirais surtout que ça fait depuis la fin d'Endgame où clairement il y a un désabus total de l'univers. Et où l'objectif c'est d'empiler un paquet de choses et de voir si potentiellement on aura des films intéressants. Ça donne des bonnes surprises comme Cheng chi qu'on avait chroniqué ensemble, ou ouais. Les éternels qui est une vraie proposition à part entière qui n'a pas plu à tout le monde, mais c'est une proposition. Et à côté, on a des petits films un peu ersatz hybrides, genre, je rangerais rangerai clairement Ant-Man, euh, Quantum Mania, dans le même délire que Love and Thunder. C'est des réa qui s'amusent, qui se tapent un délire avec des univers, qui ont envie de les emmener dans une certaine direction, pourquoi pas, mais euh, ça ne va pas convaincre le grand public. Non. Le grand public va ressortir, va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Mais c'est juste, en fait l'évidence que Marvel et Kevin Feige ont simplement envie de faire des trucs qui soient amusants mais qui aillent pas plus loin sauf qu'ils ont tellement survendu leur truc en disant c'est la série ultime genre vous allez voir il va y avoir 50-60 films qui vont tous être interconnectés les uns avec les autres ouais, plus en fait, des séries télé ils ont envie de faire des dollars hein. ah ouais, bah ça, ça, ça c'est clair parce que, tu sais, que l'histoire du multiverse c'est un espèce de pirouette scénaristique d'ailleurs le, le film consiste en beaucoup de pirouettes scénaristique, on y reviendra peut-être tout à l'heure pour justement justifier qu'il y a plusieurs univers, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs timelines possibles, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs versions de chaque, chaque personnage. Hein. Il disait, par exemple, que le méchant a dit que cette version de méchant du film, il a dit qu'il a tué d'autres versions des Avengers, d'autres versions, enfin... Et du coup, on peut avoir une infinité, potentiellement, de films, de, de scénarios qui n'ont rien à voir entre eux, finalement. Mais on peut dire que c'est interconnecté, parce que, ta gueule, c'est le multiverse, tu vois. C'est ça qui qui perturbant parce qu'on va se dire bah, ils vont nous sortir des chiers de Marvel limite euh, sur euh, t'auras bientôt un peut-être un service de VOD il s'appellera Marvel Plus il y aura que du Marvel tout le temps quoi. ça serait pas que déconnant. Des... déconnant non, plus. non ce serait pas déconnant. Et là je pense que Disney ça, ça commence à devenir ça Disney, ça devient il euh, n'y a que du Marvel partout, Marvel, Marvel et euh ou Alors, Star Wars. Ouais, Star Wars. Mais Star, Wars c est, c est Star Wars, ils se sont calmés parce qu'il y a eu un vrai, vrai, vrai souci à la sortie du 9, donc euh, ils se sont calmés. Non, Star Wars, en plus, les... pour faire un bref aparté dessus, les séries, tout ça, elles sont dans le même univers, ça reste, ça reste cohérent. C'est-à-dire que les séries, par exemple, Lorian, Cassian, Andor, tout ça, c'est focalisé sur un personnage qu'on voit à un moment dans la série, et on voit son histoire, donc c'est intéressant. Ça, fait, ça, ça reste dans le même univers, ça respecte l'univers, ça part pas complètement en sucette. Et ça... Le style et surtout les styles des séries sont très différents. C'est marqué être... en plus, il y a vraiment une patine identitaire derrière. Et puis au-delà de ça, c'est juste que, enfin, typiquement là on n'a pas besoin de s'être taper Loki pour réussir à pleinement comprendre oui. certains éléments dramatiques qui se passent dans Quantum Mania oui et même le, les, les précédentes manies sont résumées en quoi en deux trois frames à un moment c'est ça disent, oh là, alors ouais toi tu es le méchant je t'avais tué mais non en fait je suis là et maintenant je suis moche regarde je suis drôle je suis le monstre je suis le, le méchant rigolo de du film ah euh, non oui non, non on, ça ça, on, on, ça en fait les les bars constatent qu'on voit le, le skin du perso en fait c'est juste ça quoi complètement c'est ils se sont fait un délire là dessus c'est même pas le perso qui est drôle, c'est juste la gueule qu'il a quoi. Et... Ah non, mais on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de l'esthétique ouais, ouais. globale, mais je pense qu'il y a un délire. Hein. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, même si tu as Allez. déjà pas mal euh, évoqué euh, certains points. Donc ils ont complètement changé une bonne partie de l'équipe d'écriture, puisqu'en fait ce n'est pas comme les précédents films, les mêmes scénaristes. Donc là ici, c'est scénarisé par Jess Loveness, qui est en fait surtout ou co-auteur des dernières cérémonies des Oscars, ou co-auteur du Jimmy Kimmel Show, ou carrément l'un des mecs derrière pas mal de blagues de Rick et Morty. Ah oui, ah oui, euh, effectivement, ça peut expliquer, effectivement, certaines choses. Voilà. Euh, donc Jeff Loveness nous propose un script, en fait, qui euh, est à l'image, en fait, des précédents films Ant-Man, comme je le résumais bien. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une petite aventure qui va se passer dans son petit univers, qui ne va avoir que très rarement des interconnexions avec l'univers global dans lequel évoluent les Avengers. Parce que, hormis au début où on nous parle du fameux snap de Thanos et où on nous dit qu'il y a eu des incidences à ça à San Francisco, le reste du temps ça n'est pas mentionné. C'est vraiment la petite bulle dans laquelle Ant-Man va vivre son univers, et le fait que ça se passe en plus dans l'univers quantique renforce encore plus ça, parce que c'est genre, il ne va y avoir vraiment aucune incidence sur l'univers, euh, entre guillemets, réel. Ça va être que dans ce micro, hyper micro, macro, tout petit univers, que ça va se passer. Mais donc, ça met en relief également un autre petit point, c'est que tout ce qui se passe dans ce micro, macro, petit univers... Ben, ça se passe dans un tout petit truc, et on se dit qu'il va pas y avoir d'incidence vraiment derrière. Et je suis ressorti en me disant ça. Et c'est un peu problématique parce que du coup, t'as un peu la sensation d'avoir vu un film certes sympathique, mais où il n'y a rien. Alors, justement, pour revenir à ce que tu viens de dire, dans ce, cet univers-là qui est micro, pico, euh, nano, tout ce que tu veux. Justement, il te prouve dans le, dans le film que justement il peut y avoir une incidence. C'est-à-dire que le grand méchant qui veut tout, tout le monde, il est enfermé justement dans, ce, dans cet univers, et lui son objectif c'est de sortir pour aller répéter des univers à droite à gauche et montrer je suis le méchant, je vais tuer les gentils. Tu vois, et donc justement si au contraire il y a un, il y a potentiellement un, un impact. Potentiellement, on se, rend, on se rendra compte qu'effectivement, l'objectif du film, enfin des héros du film, c'est qu'il n'y ait justement pas d'incidence sur le monde réel, enfin, sur les autres, les autres, pas sur le monde réel mais sur les autres univers. Ouais, mais ce qui du coup pour moi renforce plus cette sensation que euh, s'ils si réussissent, on aura l'impression qu'il n'y a rien eu en fait. Et c'est d'ailleurs assez bien démontré, sans spoiler d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment du spoil, mais c'est d'ailleurs démontré dans la structure du film qui commence avec une scène qui est répétée à l'identique à, à la, la fin. fin ouais. Avec juste quand même un petit côté méta un peu barré. Un petit côté méta, voilà, il se pose des questions quand même. Mais euh... en fait on s'est dit, est-ce qu'il ah, est qu y aura peut-être un... vraiment une ouverture à la fin puis, non, en fait, on, on a l'impression peut... de voir un scénariste en fait, qui hésite sur des potentielles mmh. pistes Et de sortie dramatique. Ah, en fait... Non, non, en fait c'était juste, pour... juste pour ajouter une blague euh, au scénario. Euh... Bah après, enfin, c'est à l'image de tout le film quoi, c mm -hmm. c est, c est... mais pour le coup on est sur la partie entre guillemets moi ce que j'estime la partie bonne entre guillemets de l'humour Marvel parce qu'on a souvent tendance à un peu catégoriser ça comme étant de l'humour Marvel, des vannes un petit peu lourdes, souvent maladroites mais mêlées avec une incidence dramatique qui du coup fait que la vanne ressort pas toujours très bien. Là honnêtement je trouve que ça va, oui, Il y a pas, mal de, vanne, pas mal de vannes, euh, quelques vannes un peu lourdes mais globalement ça va, ça, ça sort bien, il y en a certains qui m'ont bien fait marrer quand même aussi ouais. donc... Euh... Donc, donc, ça c'était plutôt bien trouvé. Ouais. Et après, je trouve que le film, alors ça, euh, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que le film arrive quand même à avoir sa petite structure qui, qui, qui interroge entre guillemets un petit peu le spectateur, notamment autour du personnage de Cassie qui a une certaine thématique abordée tout du long, c'est-à-dire qu'en gros, on nous fait une filiation père-fille, comme quoi la fille, elle, voilà, elle se retrouve un peu en prison comme son père, mmh. mais c'est pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle, elle a des idéaux qu'elle souhaite défendre, et elle reproche d'ailleurs à son père de ne pas assumer ça en étant un Avengers, et de au contraire, vouloir regarder un petit peu son quotidien bien rodé, et mmh. de vivre dans une fausse gloire de ce qui s'est passé suite à Endgame, ce qui est plutôt une idée rigolote, parce que ça mmh. amène un poids dramatique au personnage. D'ailleurs, le début du film... J'avais l'impression de regarder euh, un épisode de The Boys. Oui, c'est vrai a... que dans le côté <coughs> décalé, il y a bien des euh... euh, The Boys qui parodie donc, euh, tout l'univers Marvel. Et là, on a limite Marvel qui parodie The Boys. Qui... En gros, ils sont, ils sont, ils sont auto -parodies, parodies, quoi. C'est assez rigolo pour le coup. Je... Je... Ça m'a fait assez marrer aussi cette histoire-là. C'est perché, ouais. Non, non, mais c'est arabis côté, mais c'est perché. Et... Mais du coup, ce qui amène cette thématique que je trouve plutôt intelligente sur le fait que Cassie, elle cherche à défendre les opprimés qui ont été mmh. un petit peu mis de côté suite au snap de Thanos parce qu'ils n'ont pas retrouvé de logement. Ce qui je trouve est une idée plutôt intéressante parce que par la suite lorsqu'elle va se retrouver dans l'univers quantique il va y avoir une batterie de thématiques qui vont rebondir par rapport à cela et je trouve que du coup cette filiation elle est plutôt bien amenée, elle donne une certaine perspective sans forcément trop l'appuyer parce que mmh. clairement ça se voit que s'il l'appuyait trop ben, les gens décrocheraient et se diraient oh qu'est ce que c'est que ce film, costume ce film de gaucho quoi, là, c'est quoi ce film walkist là, voilà, c'est euh, ouais, ce film qu qui va nous parler ouais. qu'il faut défendre les pauvres, ouais. <rire> Non, en fait, on, on se retrouve plutôt dans un schéma de, euh, classique, on va dire, de scénario de Rick Fantasy, c'est-à-dire qu'il y, y a un mec qui arrive, euh, qui est dans la merde, c'est l'aventurier, il, il a des problèmes, il arrive sur un village, il se dit, super, j'ai trouvé de l'aide, puis il se rend compte que le village, il est aussi dans la merde, donc il dit, bah, voilà, quête accepté, je vais les aider, comme ça, il m'aide en, en échanger. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Ce qui est une forme classique comme tu dis très mais qui se ouais. en fait qui fait que du coup le film, bon on pourrait lui reprocher plein de trucs comme on a pas arrêté de le faire depuis le début mais on peut pas lui enlever qu'au moins la structure, bah, même si à la fin on se dit est-ce qu'elle a été très utile, en tant que telle lorsqu'on la vit, ça passe mm. En termes de mise en scène donc c'est toujours Peyton Reed qui est à la mise en scène, donc Peyton Reed qui avait repris les commandes du premier Ant-Man suite au départ d'Edgar Wright qui a enchaîné avec le deuxième et qui est donc là, nous pour un troisième film qui est à l'identique en fait des précédents, je veux dire, hormis le premier où il y avait vraiment l'ombre d'Edgar Wright qui traînait sur pas mal d'idées de mise en scène, le deuxième était à l'image de beaucoup de films Marvel qui ont tendance à avoir un peu la même gueule, et le troisième, on va l'évoquer, mais hormis une identité graphique très marquée, très influencée par Star Wars, par Star Trek et par plein de choses, il n'y a pas de truc plus qui ressorte de ça, de sa mise en scène, quoi. Non, c'est assez plat. En fait, c'est vraiment plat. C'est-à-dire, c'est, ça se passe dans un univers quantique, donc image de synthèse euh, partout. Euh, du stagecraft également, c'est-à-dire que on se rend très, très vite compte que les acteurs ils sont cantonnés dans un arc de cercle avec un écran derrière. Et ça c'est hyper perturbant parce qu'on voit au tout début justement la, la première scène dans l'univers dans quantique là, avec le Justement, la, la mère qui est en, en train de euh, se fêter contre, contre un monstre. Et là, là effectivement, on voit, on voit qu'ils que les acteurs ont une li, on, on limite. Mm. Ils ne peuvent, peuvent pas évoluer plus loin à cause de l'écran. Et ça, c'est hyper perturbant. Et ça, tout le long du film, on le retrouve. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, bah comme dans les Star Wars, par exemple, où des fois, il y a des grandes batailles avec un plan 3 très large. On voit énormément de, de combattants. Alors, on en voit aussi quand même un petit peu dans, dans le film. C'est ce que j'allais dire, ouais. Soit c'est un plan ultra large ou avec les. vraiment des, des tout petits personnages tout petits qui se déplacent au loin, soit c'est très gros plan avec cinq acteurs qui se, met, qui se battent en deux avec la caméra qui secoue pour pas qu'on voit les défauts. Mais il n'y a jamais entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne va jamais voir par exemple les acteurs devant se battre et puis derrière avec une, une horde derrière qui, qui est en train de se mettre sur la gueule. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça c'est dans le ce genre de, des batailles, il y en a énormément dans ce film, il y en a elles sont beaucoup de batailles épiques justement. Mais il y a la mise en scène, elle ne suit pas. Elle met oui. pas en valeur, c'est à dire on voit soit deux trois personnages qui se mettent sur la gueule, soit un ensemble de, voilà, des trucs qui bougent et, et, et qui ça pète un petit peu de temps en temps et, et cest tout. Bah, c'est la grande maladresse je pense de cette technologie que tu, que tu rappelles oui. qui a été beaucoup utilisée notamment sur la série mandalorienne. Ouais. Mais Mandalorian se prêtait un petit peu à ça et ben c'était compensé. Pas, parce que et était compensé aussi passé. par le fait qu'il y avait beaucoup de décors réels, c'est-à-dire des décors vraiment en pleine végétation, mmh. avec des petits villages et choses oui. comme ça, c'était bien compensé. et Mandalorian, c'est vraiment réalisé comme un, comme un western, donc euh, mmh. effectivement, il y a souvent le héros solitaire comme ça, il des grands espaces derrière, donc effectivement, on met un, un pélo sur un, un, morceau, un morceau de terre, on met un écran derrière avec des, avec des grands canyons et tout, ça, ça passe. Mmh. Là, on le voit un petit peu aussi dans dans ce film-là. Donc ça, ça, dans certaines scènes, ça passe très bien. Ouais. Mais justement, dans les scènes d'action, c'est bah, a des défaut. Il a il, il aurait, il aurait fallu rajouter des acteurs virtuels dans le décor en fait. Derrière. Mm. Et ça, ça, n'a pas été fait. C'est un. Et c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas un peu un film low cost en fait, parce que. Bah, c'est l'impression que ça donne par moments, parce que c'est vrai que, comme tu dis, ça manque d'ampleur. Et mm. pourtant, il se passe plein de choses. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours le côté Marvel. C'est ça. C'est du spectacle. On prend plein la gueule et alors, l'univers quantique, il est, il est magnifique, il y a des couleurs partout, il y a, ça fait comme une espèce de voilà de, de, je sais pas, de, de nébuleuse, avec des, il y a des bâtiments immenses, petite bon, référence à Star Wars, effectivement, il y a une ville qui ressemble beaucoup à Coruscant, par exemple, avec la même forme de bâtiment en forme de disque et tout, qui est très pratique parce qu'on peut s'en servir comme bouclier, faire comme Captain America, voilà. <rire> Complètement. On fait deux références en une, c'est vachement pratique. Et euh, non mais c'est ça, ça manque de, voilà, y a un, en fait ça manque de, de, je dirais pas de réalisme, parce que c'est pas forcément, euh, l'univers est tout sauf réaliste, mais ça manque de naturel, de crédibilité, de crédibilité, voilà. Mmh. Et il y a trop d'effets aussi de caméras, euh, effectivement secouées, euh, on, on, finalement on ne voit plus rien, ça donne plus mal à la tête qu'autre chose, on attend que ça se passe et que ça se calme un peu pour euh, voir ce qui se passe. Mais pour moi de toute façon c'est un souci, je t'en parlais un petit peu en off, mais c'était un souci déjà que j'avais ressenti dans le 2 et que je retrouve à nouveau dans le 3, c'est ce manque de jeu avec les échelles. Parce qu'on est clairement sur un film avec un personnage où justement l'idée même du perso c'est oui. l'échelle. Il est capable de devenir tout petit mais également de devenir gigantesque. Et le problème c'est que autant Edgar Wright avait insufflé l'idée dans le premier de faire un film où justement on joue à fond cette carte là avec le format en flat, donc plein écran, si vous en gros imaginez vraiment que le film fait la taille de la vidéo là dans laquelle on est, plutôt que d'avoir une bande complète comme on a au cinéma avec du scope. Et du coup, ça fait que les échelles passaient beaucoup plus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, j'ai toujours en tête cette scène de la baignoire où il se réduit d'un seul coup et où on ressent le poids justement de, du décor qui lui pèse dessus. Et je trouve qu'à aucun moment ici, Pétonnerine ne cherche à amener ça. Certes, il amène de l'épique, une certaine forme de dynamique avec des combats qui, comme tu le dis, ont une caméra à l'épaule qui va surdynamiser l'action. Et ça peut marcher sur certaines scènes. J'ai aucun souci avec ça, mais il manque l'échelle. Ouais. Il manque ce jeu Ça, avec le personnage. C'est vrai que c'est un truc aussi qui m'a pas mal perturbé. et Des fois, on voit qu'il grandit, qu'il grossit, mais après, des fois on perd le fil, on sait plus. Et attends, il est grand, il est petit, là, il est comment déjà et il y, a un, il y a un passage aussi, euh, je m'attendais à, à un gag en fait, mais j'étais déçu qu'il l'ait pas fait. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un personnage, il grandit justement, il devient grand, et sa fille fait pareil. Et à la est fin, il, il, à si la la fin on les voit à sur deux plans différents. On les voit pas ensemble et ils disent « Ah, mais on se fait un carlin !» Et là, j'aurais trop aimé qu'ils fassent un truc genre la, « La fille elle fait 3 mètres de plus que lui, un truc comme ça, ça aurait été drôle !» Ils l'ont même pas fait. Il y avait tellement de potentiel de, de faire un là-dessus parce qu'ils grandissent. Euh, genre, il fait, au début, il fait je 1 mètre 70, après, il fait euh, 50 mètres de haut. Mais c'est vraiment toujours les mêmes échelles. C'est-à-dire c'est soit très grand, mais très grand pareil. en fait C'est-à-dire que l'autre, s'il est très grand, il ne sera pas un peu plus grand que l'autre ou un peu plus petit. Y a pas de euh, contrôle entre guillemets sur taille. Voilà c'est ça, ouais. c'est euh, soit tout petit euh, échelle millimétrique, soit taille normale, soit taille très grand Il n'y a, a que trois versions, il n'y a, mm. a, a pas des tailles intermédiaires. Parce que potentiellement avec leur technologie ils pourraient... Oh, bah, je pense oui. Et ils, aura, ils auraient pu jouer là-dessus, ça aurait pu être marrant justement bah, de faire en sorte que oui, effectivement bah, leur techno elle n'est pas forcément euh, tout le temps ultra précise, euh, des fois il peut être un peu plus grand, un peu plus petit, ça aurait pu amener un petit gag sympa. Et, et non, il n'y ouais, même même a même pas de jeu avec la taille, c'est triste. Mm. Euh, je te propose qu'on passe au casting assez vite fait parce oui. que le casting honnêtement il n'y a pas grand chose ah, à non. en dire. Le seul qui débarque entre guillemets un peu dans l'univers c'est donc Jonathan Majors qui joue donc Kang, mm. qui est vraiment le seul acteur entre guillemets nouveau parce que Catherine Newton, euh, je crois pas quoi que je crois pas qu'on l'avait encore vu dans le rôle de casting je crois que c'était pas elle dans Endgame qu'on voyait en quoi que soit possible, je sais plus mais elle s'en sort bien je trouve dans le rôle de Cassie elle a une bonne dynamique et elle est plutôt attachante Evangeline Lilly et Paul Rudd dans les deux rôles principaux donc de Hope et de Scott sont bien tout comme Michelle Pfeiffer et Michael Douglas sont très bons aussi et après c'est vrai qu'il n'y a pas forcément plus d'acteurs tertiaires ou en toile de fond qu'on retient plus à la limite il y a Cathy M. O'Brien qui joue Jentora la responsable de la rébellion on va l'appeler comme ça, mais je trouve qu'elle est bien, tout comme William Jackson Harper qui joue donc O.A.S. le Télépathe, qui est bien aussi, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'acteurs qui ressortent ouais, que ça. Peu, un petit enfin, peu, même un peu, un peu sous-exploités, c'est les personnages. Mais dommage. tous les persos sont sous-exploités de toute façon, parce que, bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop mentionné, mais on est dans un film qui dure 2 heures 1 1h45, générique compris, c'est pas long, voire même bah, vraiment pas long passe, du tout. Tout ce qui se passe, non, c'est vrai que c'est pas très long. C'est très court et donc du coup on a l'impression que les acteurs ils ont pas le temps de, de créer plus que ça de, de connexion avec nous Et c'est vrai qu'à la limite il y a Scott qui marche mais parce que Scott j'estime que c'est un personnage qui est un de ce ceux qui est les plus intéressants dans l'univers Marvel à l'heure actuelle Dans le sens où je trouve que c'est un mec qui à la fois a un vrai poids dramatique par le biais de sa famille et qui en même temps arrive à être quelqu'un qui déconne beaucoup et qui mmh. fait beaucoup de vannes Mais il y a toujours cet équilibre ce qui fait que je trouve que c'est un des persos qui mériterait d'être le plus mis en avant dans l'univers Marvel et finalement bah... Non, il est tout le temps en toile de fond, quoi. Ouais, on ne prend, prend un peu pas bon attention. se prend un peu moins au sérieux que les autres, effectivement. C'est ça, et je trouve que c'est ce qui en fait un bon personnage de cinéma. Vraiment, c'est un personnage pour lequel on a de l'attachement sans qu'il mmh. qu ait besoin de plus creuser que ça. Et tous les autres, par contre, bah, c'est ça le souci, c'est que bah, le personnage de Michelle Pfeiffer, il est bien, mais elle n'est pas plus creusée que ça. Et on sent que Michelle Pfeiffer, elle n'a pas le temps plus que ça d'amener de l'émotion. Hormis peut-être dans la scène où on nous montre sa rencontre avec euh, Jonathan Majors. Mmh. Là, il y a un petit quelque chose ouais, qui se passe. Ouais. Mais sinon, pareil, Michael Douglas complètement en toile de fond. Catherine Newton, ouais, ressort, mais pas plus que ça. Enfin, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Parce qu'on sent qu'on est sur un casting qui a du potentiel, mais qui est pas utilisé à, justement, son plein potentiel. C'est un peu dommage. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce que tu retiens de Quantum Mania, mon cher Nico Pas grand-chose, hein. <rire> Je me suis même euh, pas endormi à un moment, mais des, pas ça. T'as bâillé, t'as bâillé. J'ai senti la fatigue un petit peu par moment, euh, effectivement. Bon, ça, ça compense parce qu'à la fin, il y a, voilà, il y a de la grosse baston, ça pète de partout. Voilà, bah, c'est du Marvel, quoi. Donc, effectivement, ça, ça compense. Mais voilà, il n'y a, a pas de surprise, en fait. Mm. Effectivement, le seul truc qui ressort peut-être un petit peu, bah, tu m'as dit qu'il y avait un d'analyse de qui et morti. Et effectivement ça se voit parce qu'il y a pas mal de délires un petit peu perché à Rick et Morty dedans par exemple le personnage qui a une espèce de, de gélatine euh, qui se plaint de ne pas avoir de trou par exemple, ça c'est clairement le genre de, de conneries qu'on peut voir dans Rick et Morty donc ça effectivement ça, ça, ça ressort un petit peu aussi le fait que que les bâtiments, en fait, ils sont, ils sont aussi des êtres vivants, mais c'est aussi des vaisseaux, c'est aussi des armes, mais c'est enfin, un peu tout, en, tout et n'importe quoi. Et ça, c'est tout à fait le genre de truc qu'on trouve dans Rick et Morty, parce que justement, le principe de la série, c'est qu'il voyage justement dans des, des dimensions parallèles, des univers parallèles, où on peut avoir absolument des trucs complètement « what the fuck ». Et là, là c'est un petit peu ce qu'on retrouve là mais c'est pas non plus c'est pareil c'est pas poussé trop trop loin non plus c'est à dire qu'effectivement il y a beaucoup de créatures à un moment euh, ils sont une espèce de reste, ils disent, oh c'est Avatar des fois ça dépend, les mythes pensent à ça et mm, ça manque un petit peu de ils, veulent, ils ils ont voulu faire des trucs originaux mais ils ont pas poussé assez loin pour ce le soir avant bon. ou alors il a fallu que ce soit vraiment complètement délirant et, et je pense pas que le, le public euh, pour lequel euh, ce film est, est dédié aurait vraiment apprécié. Oh non, je pense que pas. là on est clairement sur un public vraiment ultra mainstream euh, avec un, un film finalement assez, assez polissé pour, euh, pour, mm. pour ce genre de public. Ouais, non mais t'as complètement résumé. Non mais en fait on est sur un on est sur un film qui, bon, soyons sincères, je vois plein de gens dire que c'est nullissime, que c'est naze, que c'est à chier. Franchement, non. Non, c'est pas à chier, c'est un Marvel non. en fait. Voilà. C'est un Marvel, Marvel euh... très classique. Mais c'est pas déconnant, quoi. Enfin, a... En fait, le film a sa petite aventure. C'est certes très bateau, très classique, très convenu, on n'a pas arrêté de le répéter. Mais au moins, il y a un petit côté délirant par le biais de nous emmener dans le royaume quantique, de jouer avec certains détails, de, de créer quelque chose, entre guillemets, d'avoir des thématiques qui, certes, ne sont pas toujours abordées avec la plus grande profondeur imaginable, mais qui ont un certain relief. Disons que c'est vraiment une aventure pulp, c'est le côté vraiment déglingos, on balance des personnages qui n'ont rien à foutre dans un univers où il n'y a que des trucs qui ne vont rien comprendre, genre comme tu disais des bâtiments Oh mais vous n'avez pas des bâtiments chez vous qui marchent et qui sont vivants et Chez vous les bâtiments sont morts Voilà c'est ça, non mais c'est du délire, c'est certes bizarre, c'est étrange, mais en ayant l'esprit ouvert je trouve que ça passe quoi mmh. Mais ça, ça, ça c'était marrant comme, comme, ouais. comme blague, ça justement c'est typiquement genre de truc qu'on trouve dans Rick et Morty tu vois et, euh, et ça, ça c'était bien trouvé pour le coup. Mais c'est à l'image du film, il y a des trucs bien trouvés, il y en a d'autres qui y sont maladroits. Il n'y a pas un réalisateur hyper influent sur le film, ce qui fait que je pense que ça pêche aussi. Mais vous regardez à côté, lorsque Marvel fout des vrais auteurs entre guillemets à la tête de certains films, les gens n'adhèrent pas plus que ça, genre les éternels où le film a été très critiqué parce qu'on a mis une vraie auteur aux commandes. Elle proposait sa vision des films de super-héros, ça n'a pas matché. Voilà, en fait, c'est ça le souci, c'est que si vous voulez vraiment de la nouveauté, il faut accepter des propositions, mais on ne les accepte pas parce que c'est trop bizarre et ça ressort trop. Donc il ne faut pas s'étonner derrière d'avoir des films beaucoup plus classiques. Je pense malheureusement que cette phase 5 s'ouvre avec un long métrage qui, certes, peut être intéressant, mais sinon, Quantum Mania, bah, c'est très convenu. Et... Ayez ça en tête et ne partez pas en vous disant que c'est la grande ouverture flamboyante de la phase 5 de Marvel, non c'est un petit film On en... se mettre en jambes. C'est bien si vous avez 2 heures, à... heures et dix euros à perdre. En fait. Voilà, c'est bien résumé. C'est oui. parfait. Nous finirons sur cette magnifique phrase. Merci mon cher Nico d'avoir participé rien. à cette Merci vidéo. Merci de m'avoir invité. Nous te retrouverons bientôt, je l'espère. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Et profitez de vos trous. C'est la plus belle morale que je retiendrai de ce film. Profitez de vos sept trous. Voilà.